Vous venez de faire tout de suite une euh, conférence sur euh, la qualité des eaux au Mali. Quelle est votre opinion en tant que professeur sur ce thème ou encore sur, dans ce secteur, la qualité de l'eau dans le pays? La qualité de l'eau, tout ce qu'on parle de qualité de l'eau pose un problème. Euh, en fait surtout dû à l'absence des normes de qualité. Et même ces normes, en réalité, pour moi, c'est à revoir. Est-ce que notre climat est conforme au climat de ceux qui ont adapté ces normes Parce qu'on parle déjà de la température de l'eau à 25 degrés, est-ce que chez nous c'est conforme Bon, en plus de ça, il y a aussi l'absence de plusieurs normes, des normes de qualité pour les normes de qualité pour euh, le bétail, pour des animaux et pour le milieu aquatique. Ça pose énormément de problèmes. Et même ça, nous on analyse fait nos laboratoires. Euh, les laboratoires d'analyse c'est beaucoup. Mais, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats d'analyse Et quelles sont les propositions concrètes, même si c'est des eaux impropres à la consommation Quelles sont les propositions concrètes nos laboratoires proposent euh, décision. Okay. Y a-t-il eu des avancées euh, selon vous dans, en ce qui concerne la qualité de l'eau dans le pays Y a-t-il eu des avancées des oui, années si, précédentes Il y, y, y a eu beaucoup d'avancées, notamment avec l'existence du code de l'eau, avec euh, l'existence des, des, des normes maliennes de rejet. Ensuite, avec. Euh, Aujourd'hui, euh, au moins le début de l'élaboration des normes pour l'irrigation, pour la consommation, euh, pour l'abrivation des animaux, et en même temps pour les milieux aquatins. quand même, le manier dans ce est assez beaucoup avancé, puisqu'on a aussi des bases de données qui couvrent quand même le pays. Donc, okay. c'est avancé significatif. Et les défis actuels les défis actuels Les défis actuels, c'est surtout sur le traitement des eaux. Un grand défi, que ce soit même euh, le traitement des eaux de consommation, de façon générale. Et même les eaux usées, surtout les eaux usées. Okay. Et je pense que les perspectives, on va pouvoir surtout euh, traiter la majeure partie de nos eaux, que ce soit les eaux usées, surtout pour les substituts des eaux d'irrigation. Ceci c'est très important pour notre futur, pour notre développement. Un message à tous les acteurs intervenants dans ce secteur bon, Le message, c'est en réalité, c'est surtout proposer en fait, des actes assez concrets pour les décideurs. Mais c'est assez lent, c'est ce que je Ok. de euh, mots, Ok. Euh, Merci beaucoup. Ça merci, merci. Oh, fait un plaisir, oui. Merci.